Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment déplacer une table des matières ou tout autre type d'index. Un cas de figure fréquent est un document commençant par un index avant lequel on veut insérer une ou plusieurs pages. Rappelons tout d'abord qu'un index étant créé en fonction du contenu, une première solution rapide est de le supprimer. Clic droit Supprimer faire la modification, puis recréer l'index à son nouvel emplacement. Par exemple, Une deuxième solution est de rendre l'index modifiable. Clic droit, éditer l'index, décocher, protéger contre toute modification manuelle. En début de section, tapez deux fois, Alt, Entrée. Alt, entrée, deux fois. Faire votre modification. Ne pas oublier ensuite de reprotéger l'index. Une troisième possibilité est d'utiliser la fonction de déplacement de chapitre du navigateur. Pour que le sommaire soit listé dans les titres modifiés, dans les titres déplaçables, Clique droit sur le titre de l'index, puis éditez le style de paragraphe. Onglet « Plan et numérotation » indiqué « Niveau 1 ». Le sommaire apparaît dans les titres. Vous pouvez ensuite le déplacer en fonction de vos besoins. Dans le cas d'une table des matières, le titre ne sera pas doublé. Dans le cas d'un autre type d'index, comme ici, un index des tableaux, si nous faisons la même manipulation, éditer le style de paragraphe niveau 1, puis utilisons le navigateur pour déplacer l'index, si nous rajoutons un index cette fois de table des matières, le titre de l'index tableau étant de niveau 1 figure dans la table des matières. Si ce n'est pas ce que vous voulez, il suffit de rétablir le style de paragraphe encore de texte, puis actualiser l'index.